Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, tiens à ce fan, n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, de liker et de commenter ma vidéo, je vous remercie. Je fais, nous sommes le samedi 23 du 5 2020, je fais cette demande de contact à la demande de Martine Lecrasse, Martine Lecrasse qui aimerait recevoir des nouvelles de sa maman, sa maman qui se nomme Morissette, qui est née le 28 du 6 1928 et qui est partie le 7 du 6 en 2015. Merci, mon guide. J'appelle donc Morissette. Morissette. Morissette, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Merci. <rire> The Dingley and the Pettus to that. The the Pettus to that. The the Auriez-vous un message pour votre fille, s'il vous plaît? Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît C'est bien vous, Maurice, qui me répond. Merci, Maurice. Merci, Maureen. Merci Maurice. Êtes-vous dans la lumière Êtes-vous en paix Êtes-vous dans la lumière Êtes-vous en paix In the don't book, box not not Votre je vous envoie des bisous. Je vous laisse repartir, Madame Morissette. Merci maudit de la raclopanie. Merci, au revoir, madame. Je vous laisse repartir, Madame Morissette. Merci, maudit de la Raclopanie. Merci. Je vous laisse repartir, Madame Morissette. Merci, maudit de la raclopanie. Je vous laisse repartir, Madame Morissette. Merci, maudit de la Raclopanie. Merci, au revoir madame. mon dit j'ai encore besoin de ton aide car ici j'ai une demande pour coralie coco coralie coco ainsi que son frère aimerait recevoir un message de leur papa mais malheureusement il n'y a pas de nom cette dame m'a pas laissé le nom du papa à appeler. donc m'ont dit appelez-le parce que vous savez qui c'est donc ce monsieur serait né le 27 du 10 1939 et il serait parti le 27 du 12 2016. C'est pour Coralie Coco. Merci, mon guide, Joseph. Donc, je vais appeler ce monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci de me répondre. Merci. Bonjour monsieur, pourriez-vous me donner votre nom s'il vous plaît Auriez-vous un message pour vos enfants êtes vous êtes en paix, vous en paix, monsieur. Je vous plaît. Oui. Je vous remercie, monsieur, si vous m'avez répondu. Merci, Joseph. Avec l'aide de mon guide, vous pouvez repartir dans la lumière, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Vos enfants vous envoient des bisous. Au revoir. <truits> <truits> <truits> <truits> <truits> <truits> <truits> Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je fais cette demande de contact pour Nani Nini Line. Nani Nini Line, qui aimerait recevoir des nouvelles de son papa Olivier, né le 31 du 1 1964 et qui est parti le 3 du 6 1995. Tout le monde dit que Olivier. Est-ce possible, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, monsieur Olivier. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre? Merci. C'est pour votre fille. Nani aimerait savoir si vous allez bien. Auriez-vous un message que je puisse lui transmettre, s'il vous plaît oui. oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur Olivier, me parler bien fort en certifiant que c'est bien vous vous donnez votre nom. Merci, monsieur. <rires> Si monsieur Olivier si vous m'avez répondu vous pouvez repartir au revoir monsieur vous dites s'il te plaît tu peux le râte au panier merci au revoir olivier <cười> « Je vais écouter. Je vais écouter. » Voilà, cette essaye est pour Evelyne Aubermeyer, qui aimerait recevoir des nouvelles de son ami Thierry, Thierry qui est parti le 4 juin 1994. Merci maudite. Donc j'appelle Thierry. Bonjour Monsieur Thierry, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît <rire> Auriez-vous un message pour votre amie Evelyne <rires> Êtes-vous en paix, monsieur Thierry Merci. Êtes-vous en paix, monsieur Thierry Merci. Vous mentez beaucoup à votre amie Evelyne Auberveillère, monsieur. Elle vous embrasse. Au revoir, monsieur. Vous pouvez repartir dans la lumière. Au revoir, monsieur. Merci si vous m'avez répondu. Merci. Merci. Merci. Merci. ¿Por Merci, mon lit Joseph. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonsoir, soir matin, Rémière, TCI pour aujourd'hui. Je remercie Joseph. Voilà. Ce dernier total sera pour... Euh attendez un instant pour Aurélie Tassin Le Loup. Aurélie Tassin Le Loup, qui aimerait recevoir un message de son papa. Son papa, qui est né le 11 du 2, 1965 et qui est parti le 19 du 11 du 2018. Merci, mon dieu. Son papa se nomme euh, Vincent. Voilà, donc j'appelle Vincent. Bonjour, Monsieur Vincent. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît? <tousse> Auriez-vous un message pour votre enfant, votre fille? Merci. <tousse> Êtes-vous dans la lumière? Il manquait beaucoup à votre fille. Merci mon guide. Merci monsieur Vincent euh, si vous m'avez entendu et répondu je vous remercie monsieur Vincent vous pouvez remonter dans la lumière merci mon dieu au revoir au revoir